Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de vidéo marketing flottante. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez connecté. vous allez apprendre quelque chose. Donc si vous avez envie de, de guider les gens sur votre site internet ou à travers votre tunnel de vente avec un, un, une vidéo flottante, ou vous voulez faire de la vente avec une vidéo flottante, comment vous pouvez faire ça assez facilement Donc c'est ce, ce que nous allons expliquer dans cette vidéo. Euh, pour cela, j'utilise un outil qui fait partie de la plateforme que j'utilise. Cela rend le travail assez facile. Parce que pour concernant la vidéo flottante, euh, l'enjeu quand même c'est de l'intégrer sur votre site internet. Donc pour l'intégrer sur votre site internet, vous avez besoin d'un code. Et le code là, l'outil vous permet de le de le générer. Euh, on va commencer. Euh, je lance.. La bécane, donc notre projet, on va l'appeler bon, simplement vidéo flottante. Hein. Allons-y, vidéo. Vie, ah, pardon, vidéo flottante. Flottante. On y va. Maintenant, on va aller euh, choisir le, euh, le fichier. Donc, vous avez, vous avez vu, hein, c'est un truc assez, assez, assez, assez, assez classique. Il hein. n'y a pas grand-chose. Hein. C'est juste ça. Vous, vous cliquez sur euh, « Créer ». Donc, ça, c'est en anglais. Mais vous pouvez… Euh, bon, le logiciel permet de, de traduire en français. Hein, donc, c'est pas un problème. Je préfère laisser comme ça parce que ça permet de se repérer mieux. Euh, donc, voilà. Vous lancez « Créer le projet » et vous mettez le nom de votre projet. Après, vous allez chercher le, le fichier qui vous intéresse, d'accord, pour, pour faire la vidéo flottante. Je vais prendre une des vidéos là, que nous avons utilisées sur, sur, sur une entreprise. Allez, pensez là avec voix. Donc là, euh, l'outil est en train de télécharger, de scripter la, la vidéo. Voilà, on va laisser le temps. Euh, vous avez vu tout à l'heure que quand je prenais la vidéo, c'est sur fond vert. Donc c'est le premier conseil euh, que je vous donne euh, par rapport à cet outil. Pour faire une vidéo flottante, euh, choisissez un fond uni. Quand vous, quand vous allez filmer votre vidéo, choisissez un fond uni. Bon, de préférence euh, vert. Euh, mais vous pouvez aussi choisir d'autres couleurs à votre convenance seulement. Euh, le fond, la couleur de fond que vous choisissez euh, Veillez à ce qu'il n'y ait pas cette même couleur Dans votre chemise par exemple Ou dans le vêtement, sous le vêtement que vous portez Ou si c'est un produit que vous présentez euh, Sur la vidéo Que euh, euh, des couleurs du, du produit Ne correspondent pas euh, de près Ou de loin au, au, au fond que vous utilisez Sinon quand vous allez enlever le fond Il euh, y a des couleurs de, de l'image euh, qui, euh, qui fait l'objet de votre vidéo Qui va partir aussi ok bon j'espère mais... Que je me suis assez fait, fait bien comprendre donc là il vient de télécharger de scripter la, la vidéo on lance créer la, créer créer le projet tac ok, okay c'est bon pour nous donc ça c'est notre euh, ça c'est notre projet que nous venons de lancer ici c'est pour récupérer le, le code une fois le code une fois que nous avons euh, terminé notre vidéo euh, celui ci c'est pour supprimer le projet si ça nous intéresse plus et celui-ci, c'est pour, justement, travailler sur euh, le, le projet. Donc, on clique sur Edit. Ok, voilà. Il y en a qui se demandent encore Allez, ce que va leur apporter un près. je fais pause. D'accord. Euh, les outils, là, hein, donc, euh, celui, les deux premiers, donc, euh, permettent de, c'est ça qui permet d'enlever la couleur de fond. Ok. Vous pouvez euh, mettre euh, votre, euh, votre vidéo genre euh, il faut que ça tourne en boucle vous le mettez en boucle une fois que c'est fait vous le mettez sur votre site vous voulez que la vidéo tourne en boucle vous cochez cette case vous voulez que la vidéo se lance automatiquement vous cliquez sur vous cliquez sur celui-ci euh, vous voulez que ça démarre avec une avec un retard ou Vous choisissez le retard ici ok euh, donc vous pouvez mettre le nombre de secondes que vous voulez euh, en, en, en jouant avec euh, en jouant avec les flèches ok euh, last uh, keep last frame donc ça c'est l'image euh, euh, l'image qui va s'afficher au fait hein, euh, quand vous allez euh, quand vous allez mettre votre votre vidéo donc là moi je décoche pour le moins euh, autre chose euh, si vous voulez si vous ne voulez pas que le son euh, si, peut-être que vous avez là j'ai importé une vidéo avec euh, avec le son je le relance mais supposons que je, je ne veux pas que le son le son Apparaissent au je peux je peux enlever le son ici. ok euh, Autre chose, euh, l'effet que vous voulez euh, produire quand les gens vont cliquer sur la vidéo, sur votre sur votre site. Si en cliquant tu vous voulez qu'il mute euh, euh, la vidéo, le son de la vidéo, ou euh, supposons que vous avez importé la vidéo avec le son et vous voulez qu'il mute le son, ou vous voulez qu'il fasse pause, c'est là où vous choisissez, ou vous voulez qu'il fasse rien, c'est là où vous choisissez, au fait. Okay? Nous, on va, on, on va prendre pause. Si vous voulez afficher euh, euh, comment un, un bouton, une croix pour, euh, pour on va dire pour, euh, pour enlever la vidéo, le supprimer de, de la page, ou pour faire pause. Okay? Ça, vous cochez, c'est ici que vous choisissez ce qui vous voulez, que euh, vous voulez voir arriver. Supposons que c'est une vidéo qui va se lancer, vous voulez que les, les visiteurs aient l'occasion de pouvoir l'enlever du site. Euh, vous en close ok d'accord on fait ça donc là j'ai fait vous avez vu que c'est apparu euh, celui-ci ça fait pause ok donc c'est là où c'est là où vous choisissez euh, ceci dit action donc pour enlever le la couleur de fond qu'est-ce que vous faites donc vous avez filmé votre vidéo avec un fond uni donc ici c'est du vert vous prenez vous cliquez sur pic et vous cliquez et vous cliquez sur le fond donc voilà c'est juste ça donc là, il a enlevé. Si je suis un peu taquin, euh, je vais vouloir, euh, parce que je vois un peu du vert, tout, euh, je vais essayer d'enlever un peu plus. Tac, tac. Donc là, vous voyez, le vert euh, s'en va. OK. Donc là, c'est un peu plus propre. On voit que c'est bon. Donc il y a deux, il y a deux éléments. Hein. C'est pour jouer au cas où il y a plusieurs couleurs, etc. Euh, Qu'on veut, qu veut enlever. C'est pour jouer avec euh, les, deux, euh, les, les deux là. Euh, une fois que c'est fait une, une fois que c'est fait c'est fini le travail le travail est fini après je, je choisis si je veux que ma vidéo soit en boucle donc là je clique sur en boucle. Je veux que ce soit en autoplay c'est préférable euh, je ne laisse pas de délai je veux que ça se lance automatiquement une fois que la page elle est chargée euh, last frame tiens on va, on va cliquer sur last frame euh, et puis le son je veux laisser le son et je veux que les gens quand ils vont cliquer sur la vidéo il est pause et ceci dit on sauvegarde on sauvegarde nos données ok et c'est fini je ferme ça je récupère donc là il a pris en compte je récupère le code tac il est là le code vous avez vu ici 640 480 c'est les dimensions quand on va quand on va l'afficher maintenant euh, moi je veux que ce soit responsable donc euh, bon du moins euh, du coup, je vais changer ça. Je vais mettre 100%. Ok. On y va. Je prends ça. Tac, tac, tac. tac. 100%. Je copie mon code. Allez. Et maintenant, ce que je fais. Attendez. On va aller sur l'autre page. Je vais maintenant sur mon site. Allez, je remets en plein écran. Donc c'est Comme ça, ça va être un peu plus sympa. On va créer une autre page. Hein. Euh, on va créer une autre page. Euh, oh, ça va être long, ça. Écoutez, on va le donner un nom, tuto. Tuto. Tuto. Vidéo flottante. Vidéo. Vidéo flottante. Allez. Description. Ce qu'on a envie de dire. Blablabla. Donc, ça, c'est tout ce qui est SEO. Euh, save. Alors. Voilà. Alors, t'es enregistré ou pas? J'attends ce que ça disparaît, mais bon, apparemment, il a pris un compte, c'est bon. Euh, je vais sur ma page. Tac, euh, tuto, tuto, tuto, tuto. Ah je l'ai pas je l'ai pas je le commence ça va être plus simple tuto tu, tuto Oh là là vidéo vidéo flottante flottante en description alors c'est va Bon, on attend que ça le prenne en compte. Sinon, euh, ça risque d'être... Euh, euh, je vais pas ne vais pas me le prendre encore et ça va peut-être bien. Boum Allez, enfin. Il a pris. Euh, C'est bizarre. Il avait pris avant ou pas Ok, peu importe. Euh, edit. Alors... Tant que ça se lance... OK. Là on est sur la page de création, on va prendre on va aller simplement on va prendre un truc, on va prendre une bannière résistante. OK, comme ça on va pas créer tout nous. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus la vidéo flottante. Donc ce qu'on qu peut faire. On va aller chercher une bannière qui peut être pas mal. Alors, avec du contenu déjà dessus. Features. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ici Est-ce qu'il y a quelque chose qui est intéressant Non, moi je peux prendre tout, n'importe quoi, mais bon... Je... C'est mon côté, Titillon. Donc... Euh... Alors, je cherche un truc qui peut être sympa, quoi. Voilà, qui peut être cool. Euh... <rire> Il y a déjà vu celui-là, non Bon, on va prendre contact, peut-être. il n'y a pas grand-chose. Call to action. Ok. Hmm, Opting. Ouais, peut-être ici, on va trouver quelque chose d'intéressant. Blablabla. Bla. Bon, on va prendre celui-là. Ok. Ok, d'accord. Donc... C'est juste un exemple. Hein. Euh, Celui-ci, au lieu de le garder, par exemple, on va le virer. On va le virer. On va mettre notre vidéo flottante. Donc on a copié le code tout à l'heure. Ce qu'on va faire, on va aller, on va prendre iframe. On le ramène là. On veut que notre vidéo flottante soit à cet endroit. Tac. Je mets ça là. Et puis quoi quoi encore euh, On va aller mettre notre code. Nous avons copié, on l'applique et on le sauve. Ok. that's fine. Tac là, on vient de l'enregistrer. On retourne sur notre page. Donc voilà, là déjà, il est en train de parler là. Euh, vous allez remarquer qu'il n'y a, le... a pas le son. Ah, tiens, on va faire ça. Tac. Que ça se relance. Quand tu veux, bécane. Donc, en fait, ce qu'on va faire, comme euh, au lancement, le son ne sort pas, ce qu'on va faire. On va donner de l'indication aux, aux gens sur notre site, par exemple, on va leur dire, euh, euh, je vais faire ça comme ça, je vais plutôt laisser ça là, on va mettre, cliquer, donc on, on rajoute du test, hein. on va mettre du test, parce que des fois, vous savez, quand vous arrivez sur un site et puis ça commence à faire du bruit dans tous les sens et vous savez même pas ce qui fait du bruit, des fois c'est gênant, donc le fait que c'est muté au début, moi je trouve ça, c'est plutôt sympa. Donc après bon chacun fait comme il Après chacun son goût hein. moi je trouve que c'est pas mal euh, donc ceci dit je vais mettre euh, je vais mettre cliquer cliquer pour avoir pour entendre le son pardon pour en oh, purée. pour entendre le son ok Prend ça tac, donc je mets ça sous la vidéo de manière à ce que bon voilà les gens puissent. Si tu veux, tu le rends plus gras ou tu changes de police, blablabla. Bla bla. Bon, après, c'est toi qui fais comme T'as envie. C'est ton site, c'est toi qui gère. Bon, ça, c'est un peu trop gras. Ok, on prend le 6. Ok, c'est bon, bingo, on réenregistre de nouveau. Et c'est parti donc on retourne là, là. Euh, donc il dit que c'est pas à publier. Je vais aller ici pour le publier. Alors celui-ci, je vois mon tuto là, on va faire création de tuto. Il est là, on publie, ouais, il est déjà publié celui-là euh, donc c'est la page qui n'est pas publié. Donc je vais aller. Ouais, on va faire un check euh, C'est une... Euh, euh, <rire> Il y a un truc que je veux faire Par exemple si je... Ouais, là, je viens là Parce que je veux euh, mettre euh, Cette page comme à la page initiale Sinon, euh, sinon quand je vais le lancer Comme je n'ai pas mis de nom de... Don, de nom de domaine dessus euh, ça risque de m'éjecter au fait il risque de ne pas trouver le site donc je retourne là je retourne là et je lance et je lance bah, il a éjecté ok oh, J'ai pas voulu dupliquer, j'ai copié, on s'en fout de celui-là. Delete. Yes, delete. On va le publier. On publie. Tac. Publish. Publish. Et on va aller regarder ce qu'on a fait. Go to website. Boom. Donc là, on est sur notre site. Vous voyez que bon là, il n'est pas encore apparu. Donc, euh, je pense que dans même dans le logiciel, hein, il y a donc là la page est en train de charger. Donc là la page vient de charger. Donc là vous voyez il n'y a pas il n'y a pas le son. Ok, c'est comme je dis, on dit cliquer pour entendre le son. On trouve plus que dessus. des produits traités avec des pesticides. Ok. Et dans son bio, elle ne trouve pas forcément. Donc special. là, on a notre son. Alors... Que faire pour manger des fruits et légumes sains Je veux vais... C'est aussi à cela que sert votre eau alcaline primatère. Je vais réduire. En lavant ça. vos fruits et légumes avec une eau alcaline au pH 11, vous les rendrez plus sains. L'eau alcaline prime water le son, ça, va on enlever les pesticides de vos fruits et légumes. Donc là, vous avez vu. Désormais, on a. salade C'est tout simple. Donc miam, le miam. début, le, miam. Le, miam. Le, miam. la Allait chose la plus fondamentale, c'est ce de s'occuper du fond. De quand okay. vous allez filmer votre vidéo. D'avoir le bon fond et puis. Tiens, Aline. Et puis, et et puis, puis voilà, et Donc quand, quand vous allez enlever le fond, on ça va être plus facile. Local, si vous faites avec et un, et un fond, fond qui, qui n'est pas uni, et etc., vous allez galérer. Donc là, vous avez vu le résultat, ce n'est pas compliqué à faire, c'est très simple. Que faire pour manger des fruits et légumes C'est ici à cela que c'est votre eau alcaline. Je clique dessus. Top. Donc on là, a mis loup, etc. Donc je laisse tourner. En lavant vos fruits et légumes avec une eau alcaline au pH 11, vous les rendrez plus sains. faut juste pouvoir. L'eau alcaline, parce qu'on a choisi la boucle. Va enlever les pesticides de vos fruits et légumes. Désormais, vos salades, vos plats de légumes, mmh, miam miam. Allez tester par vous-même sur doxa.fr Donc là, il vient de finir. Il y en a qui se demandent encore Donc si là, là, va il, le il il un... Donc là, c'est histoire l'effet de boucle. Donc si vous voulez que ce soit juste une seule fois, bah ça sera une seule fois, etc. Ok, ceci dit, on retourne. Je vais vous montrer juste une chose, une, quelque chose. C'est pas euh, là, là. Donc Je plein l'écran ce que je disais par rapport à euh, par rapport au fond. Si euh, vous ne mettez pas le, vous ne filmez pas votre vidéo avec le bon fond. Vous voyez ça là, vous voyez ce qui se passe là. là Donc on veut enlever le fond. Le fond c'est un mur blanc. Euh, sauf que euh, ça ne rend pas bien avec euh, ça ne rend pas bien avec euh, euh, ça ne pas bien avec, euh, euh, avec, euh, euh, avec l'outil. Donc là on, est on a enlevé une partie. Mais quand on va jouer la vidéo, comme il y a une partie, euh, certaines parties de la vidéo euh, euh, sont, sont blanches, vous allez voir que euh, l'outil a enlevé certaines parties de, de l'appareil, en fait. Et c'est pas intéressant. Donc, c'est pourquoi il est important, il est important quand vous allez filmer, euh, de filmer sur un fond, euh, un fond assez. Euh, un fond assez euh, euh, assez uni euh, de couleurs différentes, ok. Là, on n'a pas enlevé le fond complètement. Si j'augmente, par exemple, ça, je si par exemple là, tac, tac, tac, tac, tac, tac, vous voyez, j'arrive à enlever un peu plus de fond. Bon, après, selon ça, tout dépend d'endroit où on est au, au niveau de la vidéo. Donc, si... parce que je n'ai pas mis un fond uni, je galère. Voilà, c'est juste ça, ce que je vous montrer. Ok. Euh, ceci dit, on va arrêter la, va arrêter la vidéo là, euh, le tuto là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous aimeriez utiliser le même outil que j'utilise pour faire mes vidéos flottantes, vous avez un lien en dessous de cette vidéo. Nous avons également une formation gratuite qui vous montre comment construire votre site internet de A à Z, avec des outils gratuits bien sûr. Si vous êtes intéressé par cette formation, vous avez un lien aussi en dessous de cette vidéo. Bah, pour le reste... La prochaine.